Comme grand nombre d'entre vous le savent, il existe un moyen de diffuser un message d'alerte interrompant la diffusion des programmes télévisés et radiovisés. Ce message d'alerte porte le nom aux états unis l'EAS, Emergency Alert System. Ce sont des messages préenregistrés donnant les consignes de sécurité à suivre pendant l'alerte. Ce message est diffusé en boucle, permettant ainsi à la population d'être au courant le plus rapidement possible. Il existe beaucoup de messages connus, catastrophes naturelles, guerres, alertes nucléaires, attaques terroristes et bien d'autres. Nous connaissons bien celles-ci grâce à la sensibilisation faite tout au long de notre vie. Cependant, d'autres messages moins connus font froid dans le dos. Voici un message enregistré le dans la ville de Lors de la diffusion d'un film Cette alerte me fait poser des questions Car les informations que j'ai trouvées sur cet événement sont floues Rien n'est disponible sur internet Comme si du ménage avait été fait à ce sujet De plus, les habitants de la région disent ne jamais avoir entendu parler de ces événements Même si beaucoup se sentent mal à l'aise dès que des questions leur sont posées. Voici le message d'alerte. Enregistrez le jour de sa diffusion. Ceci est un message du gouvernement. Ceci n'est pas un test. Veuillez rester calme. Restez enfermé chez vous. Calefoitrez les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif. Si vous êtes à l'extérieur, veuillez vous mettre à l'abri. Si vous êtes dans un véhicule, sortez. Coupez tous vos appareils électroniques. N'utilisez pas vos téléphones. Gardez votre calme. Gardez toutes les lumières allumées. Si vous êtes dans une pièce sombre, fuyez. Si une voix inconnue vous appelle dans une pièce sombre, ne tentez rien. Si un de vos proches disparaît, ne tentez rien. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, ne tentez rien. Si vous sentez une présence, ne tentez rien. Comme vous vous en doutez, j'ai mené l'enquête de mon côté, mais en vain. Je ne sais pas la cause de ce message. Mais je vous conseille de rester sur vos gardes. C'est peut-être quelque chose qui nous concerne tous.